Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pendant ces temps un petit peu compliqué et que bah, vous réussissez à faire bah, le maximum de vos journées en cette période de confinement. Moi je viens vous proposer une vidéo pour agrémenter un petit peu vos journées avec quelques, quelques idées d'exercices que vous connaissez probablement déjà puisqu'on les a sûrement déjà fait ensemble. Donc les formes de travail, là on va travailler essentiellement le bas du corps euh, et les formes de travail, c'est ce que vous connaissez déjà, à savoir Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, et on, essaye de, on fait ça 8 fois, donc 8 exercices, et on essaye de le répéter un minimum de 4 fois, 4 fois, 6 fois, c'est pas mal aussi. Euh, je vais vous proposer donc des exercices pas du corps, j'essaierai de vous proposer également euh, des alternatives euh, plus faciles, plus compliquées, donc euh, n'hésitez pas euh, à choisir la version qui vous convient le mieux. Je recule un petit peu, premier, premier exercice, position squat, Pied écarté, largeur du bassin, dos droit, épaules vers l'arrière, et on descend, on remonte, on descend, on remonte. Si on veut complexifier un peu, je me mets de profil comme ça, on voit un petit peu mieux, je fléchis et impulsion pour complexifier. Ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on part en fente arrière, euh, épaule basse, dos droit, bassin vers l'avant, et je descends en fente à droite. Puis à gauche, encore une fois, pendant 20 secondes. Pour complexifier, on fait la même chose en rajoutant une impulsion. Je fléchis et je remonte. Je fléchis je remonte. Troisième exercice. On part toujours en squat, vu qu'on est pour le bas du corps. On travaille le bas du corps. Je pars d'un côté, je reviens. Je pars de l'autre côté, je reviens. Et j'enchaîne droite-gauche. Je veille à bien descendre le bassin et j'enchaîne un petit peu plus rapidement. Moi je vous montre pour que vous ayez l'exemple, mais vous l'idée c'est quand même d'enchaîner un petit peu plus vite. Euh, quatrième exercice si je ne me trompe pas, facile, vous connaissez, je m'éloigne encore, la chaise. Donc la chaise, on descend, on est statique, dos le long du mur, épaules basses, tête contre le mur, bras le long du mur, hein, ne, on ne se met pas vers l'avant pour que ce soit plus simple. Et si vous voulez complexifier, vous pouvez soulever un pied de quelques centimètres, ce sera aussi euh, très bien. Euh, cinquième exercice, si je ne me trompe pas, on fléchit, je mets le profil, on fléchit la jambe, épaule vers l'arrière, on aligne, on cherche loin vers l'arrière avec le pied, et genou, et je reste en bas, je ne suis pas en train de monter et descendre, hein. je reste en bas, et genou pendant un, euh, 20 secondes. Ensuite, les 20 secondes suivantes, on change de côté, et pareil, 20 secondes, alors, j'adapte l'intensité, bien sûr, à mon niveau de forme. L'idée c'est étant de s'améliorer au fur et à mesure. Et le dernier exercice, squat sauté. Je fléchis, je monte, je fléchis, je monte. C'est le dernier. Il me semble que je ne me suis pas trompée dans le montage. Si ça, c'est un petit peu compliqué, vous avez la possibilité de descendre en squat ou alors simplement jumping jack, un petit peu de cardio. Voilà, bah, écoutez, j'espère que c'est... Euh, Quelques exercices vous motiveront et vous donneront euh, des idées. Donc, euh, on va faire ça euh, pour d'autres groupes musculaires les prochaines fois. Et là, euh, j'ai ma fille qui me rejoint. Donc, euh, j'ai terminé la vidéo. Je vous souhaite encore plein de courage et euh, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.